Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour tenter de répondre à une question qui est souvent posée euh, et qui est assez subtile, c'est quelle est la différence ou l'intérêt d'utiliser print plutôt que debug.log alors c'est une question euh, qui est pas forcément évidente euh, dans un premier temps et si vous recherchez sur internet vous allez bien souvent entendre que en fait utiliser euh, l'un ou l'autre c'est la même chose. Alors c'est pas totalement vrai, je vais vous le prouver tout de suite euh, et euh, bah, on va tout de suite créer un script qui s'appelle console comme vous pouvez le voir que j'ai affecté ici à un cube et on va l'éditer ensemble pour voir quelques exemples. Alors, on va commencer euh, par comparer les deux. C'est-à-dire qu'on va utiliser ici un print, et on va ouvrir la parenthèse, ça attend évidemment un argument sous forme d'objet, et on va écrire ici euh, n'importe quel texte pour sortir dans la console, par exemple, ici, si Hello World. Si j'utilise le debug.log, euh, c'est exactement la même chose. Ça attend de nouveau un, parrain, un argument qui va être sous forme d'objet, et de nouveau, je pourrais écrire Hello World. Alors, comme je suis sur un cube, ici, je vais mettre « Je suis un cube ». Alors vous allez voir pourquoi ensuite. Donc si maintenant je lance ça et je ne vais pas le faire, vous aurez exactement le même résultat. Ça va écrire dans la console Hello World et ensuite je suis un cube. Alors ce qu'il faut savoir c'est que print par contre dépend de la classe Monobiavio. C'est à dire que si votre script ne dépend pas du monobiavio, si je le supprime ici, vous allez voir que print se met en erreur. Donc ça c'est important de le euh, savoir parce que du coup si vous utilisez une classe euh, par exemple pour votre dans votre jeu, une classe pour vos ennemis ou autre, euh, bah, vous n'allez pas pouvoir utiliser print. Alors on peut quand même pallier à ce problème très facilement, hein. il suffit de le préfixer de mono-behavior, mettez un point et print, et là il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Mais c'est déjà la différence fondamentale. On dit souvent aussi que... Si on regarde, quand on lance un print, en fait, ça va aller chercher, euh, si on schématise grossièrement, le debug.log, ce qui est vrai. Donc, euh, ça, c'est une chose à retenir. Ensuite, la différence qui est euh, fondamentale entre les deux, c'est que print est très pauvre. On peut ne faire que ça avec. Debug.log, j'ai la possibilité ici de passer un argument... Si je fais virgule, qui va être encore une fois sous forme d'objet et qui va être le contexte. Alors le contexte, c'est quoi en fait Ça va, si on, vous allez le voir, ça va simplement mettre en surbrillance l'objet que je vais passer en paramètre quand je vais sélectionner mon message dans la console. Donc par exemple, ici, je vais faire « 10 game object », il est sur le cube, donc c'est parfait. Donc j'enregistre et si on retourne dans Unity, qu'on lance ici « notre console », on, va pouvoir que on peut observer que j'ai bien « Hello World », donc ça, c'est mon print. Et si je sélectionne « Je suis un cube », là, c'est mon « Debug.log » avec l'argument contextuel. On peut voir que « Cube » se met euh, en évidence pendant quelques secondes. Regardez, je recommence. hop. Donc ça, c'est quand même euh, une des grosses différences entre les deux. Bon, mis à part ça, on va dire que, franchement, c'est exactement la même chose. Donc, euh, moi, j'utilise souvent « Print ». Alors c'est pas voulu, c'est tout simplement parce que dans d'autres langages on utilise print, alors bon par habitude je remets print parce que je sais que ça fonctionne, mais c'est vrai que euh, debug.log euh, bon, bah, fait le même boulot si on n'a pas besoin par exemple d'avoir cet argument contextuel, ça c'est évident. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la classe Debug est assez riche. Print, il fait que ça, Debug.log fait que ça, mais la classe Debug, euh, elle est assez importante, notamment si vous voulez ici euh, afficher des messages dans votre console. Alors là, on n'est vraiment plus euh, dans euh, Print et Debug.log, lequel est le mieux Vous avez vu maintenant ce que c'est, mais debug, la classe Debug vous offre d'autres avantages qui ne sont pas négligeables. Par exemple, ici, je pourrais écrire Debug. Point toujours un log mais j'ai un log error et log error en fait je vais mettre si je suis une erreur <coughs> le log error en fait va tout simplement euh, mettre dans votre console le petit logo en fait d'erreur comme s'il était en erreur donc je vais faire d'ailleurs le suivant qui vous, en, oubliez, vous en doutez est très similaire c'est l'or warning alors lui c'est bah, je suis un avertissement voilà donc, si on lance maintenant ce code dans la console, regardez, euh, mon debug.log va changer d'apparence. C'est-à-dire que ici il est classé ici euh, en information. Là, par contre, il est classé en erreur. Et ici, il est classé en avertissement. On peut le voir par rapport au logo. Et d'ailleurs, je peux les filtrer. C'est-à-dire que ici, si je veux mettre euh, les infos, je veux les faire disparaître. Ou je veux faire disparaître l'avertissement. Ou ici, l'erreur, je peux. Donc ça, c'est aussi un des gros avantages euh, de la classe debug avec un log aussi. Mais euh, qui est log warning et log error. Alors, à savoir que vous pouvez faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ici, on peut passer de nouveau sur chacun des deux éléments euh, le contexte. Donc si j'enregistre et que je retourne, vous allez voir que à chaque fois ici, bon, je, je désigne toujours le même objet, mais on peut voir que le cube est mis en surbrillance à chaque fois. Là, ici, il va disparaître. Et si je prends le dernier, l'avertissement. Voilà. Donc ça fonctionne aussi. Donc ça, c'est aussi euh, des gros avantages. Alors, après, par exemple, au niveau toujours, si on reste dans le debug.log, mais encore une fois, pas le log tout court avec d'autres choses, on peut aussi utiliser log format qui peut être intéressant. Je vais par exemple ici créer une variable de type string qui va s'appeler euh, nom et qui va euh, contenir do. Je vais en créer une deuxième qui va être prénom et qui va contenir john, évidemment. Donc, ici, j'ai mes deux variables. Et imaginons que je veux sortir quelque chose dans la console. Euh, bah, je vais utiliser log format. Alors, je vais faire un format format. Et donc là, je vais pouvoir, dans un premier temps, écrire mon texte. Donc, donc là, je vais dire mon nom et... et si on devait utiliser la console normale, on ferait une concaténation avec plus et la variable. La variable qui serait nom ici, dans un log. Bah, là, on va pouvoir faire autrement. On va pouvoir utiliser les accolades et mettre un indice. Donc ici, 0 par exemple, euh, et je vais mettre ensuite, euh, et mon prénom, et, et là je recommence, je vais mettre une accolade et l'indice 1, le suivant, voilà, euh, et je ferme. Donc si maintenant je mets une virgule avec log format, je peux tout simplement rajouter dans l'ordre que je veux, donc le 0 et le 1, les variables qui devront être écrites à cet endroit là. Donc là en premier à la place de l'indice 0 je vais mettre nom, et en deuxième je vais mettre prénom. Bah, regardez ce qui se passe. Dans la console, j'ai formaté mon texte de manière différente. Vous allez bien voir que j'ai bien ici mon nom est Do et mon prénom est John. Donc euh, c'est assez intéressant aussi. Alors voilà euh, les différences qu'il y a au niveau euh, du log. Après, cette classe debug, elle est assez riche. Je ne vais pas tout vous présenter, mais en tout cas, ne serait-ce que pour euh, quelque chose ici, quelques exemples utiles, je vais vous en présenter d'autres. Pardon qu'on y est, ce serait dommage de passer à côté. Donc, d'autres intérêts de la classe debug. Bah, ici, par exemple, euh, je pourrais euh, utiliser debug-assert. Alors, debug-assert. Ça va permettre tout simplement de vérifier une condition. Alors, euh, par exemple, ici, j'ai le nom qui contient euh, « do ». Alors, je dois, en fait, cette condition euh, va se déclencher si euh, ce n'est pas vrai. Donc, euh, je vais faire ici, par exemple, pour que vous compreniez bien, « nom » égal égale « dupont », par exemple, voilà. Donc, ce qui n'est pas le cas. À ce moment-là, je vais dire dans la console « écrit euh, la variable « euh, non, ne contient pas, alors je vais essayer d'écrire correctement, ne contient pas Dupont. Donc si maintenant j'enregistre, étant donné euh, que ma variable non n'est pas égale à Dupont, en fait, euh, bah, ça va sortir ça. En fait, la condition, alors je vous le prouve tout de suite un hein, peu vous compreniez bien, c'est pas forcément évident à comprendre, mais là on peut voir la variable non ne contient pas Dupont. Évidemment parce que la variable non contient euh, do. D'ailleurs, si je lui mets ici d'eau la différence, c'est que maintenant la condition ici est vraie, elle n'est pas fausse. Donc du coup, bah, ça ne va pas me le sortir dans ma console. On peut voir que ça disparaît. Ça ne sort pas dans la console. Donc ça, c'est aussi intéressant euh, d'utiliser debug assert. Alors de la même manière, hein, vous avez le debug. Alors il y en a beaucoup hein, d'ailleurs, allez voir. Hein, Debug.assert, vous avez format. En fait, qui va reprendre exactement le log format. C'est-à-dire que ici, je vais pouvoir par exemple écrire euh, Dupont. Euh, comment je peux dire euh, euh, Dupont alors non, la condition d'abord, excusez-moi bah, en fait ça va être plus simple, on va recopier-coller pour que vous compreniez bien la différence on peut faire ça, non Dupont la variable ne contient pas Dupont mais je vais simplement mettre ici mais, euh, et là je vais mettre mon indice 0, j'en ai qu'un hein, je peux en mettre plusieurs, vous avez compris et euh, après la virgule je vais mettre ici non ce qui me permettra en fait de nouveau de formater euh, ici ma sortie d'asset format dans la console donc regardez euh, donc euh, la variable non ne contient pas du pont mais d'eau Do. voilà donc bon c'est une petite chose en plus mais c'est quelques petites choses intéressantes de la classe debug euh, à utiliser alors évidemment euh, les plus connus ça je vous en parle pas mais on peut aussi utiliser debug draw line alors draw line par exemple de ma transform.position vers le vecteur 3.up euh, par exemple ici de mon cube euh, que je vais multiplier par 10 pour que ce soit un peu plus haut et on peut aussi passer une couleur donc je vais prendre ici color par exemple point green euh, dans la lignée, je vais vous le faire tout de suite parce que ce serait dommage qu'on perde du temps avec ça on a le draw -ray qui fonctionne de la même manière alors je vous explique pas la différence mais ici je vais le passer par exemple en yellow si maintenant on retourne dans Unity ça va nous tracer des lignes euh, dans la partie éditeur, euh, ici dans notre partie scène, donc on peut voir qu'ici, euh, alors j'ai pas mon, euh, qu'est-ce que j'ai fait Hop, j'ai pas, je ne vois pas le deuxième, draw ray transform position vector, tra ah oui, oui c'est le même, donc on va le mettre en forward, ici ce sera un peu plus visible, voilà, dans une autre direction, donc je vous explique pas la différence entre les deux, mais vous allez voir, l'un lance un rayon, c'est-à-dire le jaune ici, on peut voir que quand je me déplace, il reste bien devant, tandis que l'autre c'est une ligne, il y a un point fixe, et ça se déplace, voilà, donc ça c'est aussi euh, très intéressant à utiliser mais on les connaît déjà et euh, bah, pour terminer je vais vous montrer quelque chose qui peut être assez sympa euh, c'est le debug.break euh, donc par exemple ici je vais monter ce cube là je vais lui ajouter un rigid body histoire de le faire chuter au sol voilà si on lance la scène on va pouvoir voir que ça chute au sol voilà donc maintenant ce que je vais faire au niveau de l'update je vais tester une touche pour faire en fait un debug.break ça va en fait stopper comme si j'appuie sur le bouton pause de mon éditeur et ça ça peut être assez intéressant aussi donc je vais faire un if euh, input et là on va pas s'embêter on va mettre niki à ce moment là qu'est ce qu'on va faire bah, je vais écrire debug.log dans l'éditeur je vais mettre euh, editor pause par exemple pour qu'on le voit bien euh, et on va faire ici un debug.break et là vous allez voir que ça peut être intéressant aussi si on lance la scène que j'appuie sur la barre d'espace on peut voir que j'ai mis un pause ici mon éditeur s'est bien mis en pause et je peux le relancer comme ça euh, pardon j'aurais pu enlever pause mais regardez si j'appuie plus tard voilà, j'ai bien éditeur pause, il n'y a pas de souci, j'enlève la pause, ça continue. Bon, voilà ce qu'il y a à dire euh, sur cette classe debug. Alors j'ai un petit peu débordé de la question initiale, mais il me semblait évident que c'était intéressant de vous les montrer. Donc ce qu'il faut retenir, c'est au niveau, la différence au niveau du print et du debug.log, effectivement la différence est minime euh, on peut utiliser l'un ou l'autre je pense qu'il n'y a pas vraiment euh, si c'est juste pour sortir quelque chose dans la console et qu'on n'a pas besoin de l'argument contextuel, le print fait largement l'affaire, il fait le même boulot euh, encore une fois, sauf si votre classe ne dépend pas de MonoBehaviour, il n'est plus, là vous serez obligé d'utiliser debug.log, mais sinon euh, ça n'a pas euh, vraiment une grosse différence, il n'y a pas une différence fondamentale entre les deux, encore que euh, je pense que le fait d'utiliser le debug.log dans Unity va plus facilement euh, à l'avenir euh, vous faire utiliser vous voyez, les autres possibilités comme le log et le log warning, le format etc. ou la cert qui peut être intéressant pour faire des tests de débugage. Alors cette classe débug, elle est riche, là je vous montre quelques, quelques... Que fonctionnalités utiles mais il euh, y a beaucoup d'autres choses sur le débugage aussi, c'est un peu plus complexe à utiliser mais c'est un outil vraiment qui est assez intéressant quand on doit débugger le code euh, d'un jeu euh, quand on a des soucis voilà donc j'espère avoir répondu à cette question donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo